Press the bell icon so that you don't miss any updates from et Le premier film que j'ai vu, c'était un film, dessin animé, sonore et en couleur. C'était un, une espèce de caution qui apparaît très, très rogose, avec les charpes commissaire de police qui chantait. Mais la couleur était faite à la main, sûrement, photogramme par photogramme. Alors la couleur sortait des de limites marqué par les cornes, et, et le son Le son, c'était un phonographe derrière l'écran. Derrière, ah oui. derrière l'écran c'est ah, chose ça. que j'ai fait après pour les chiens andalous, C'était mieux, c'était hein, mieux, c'était mieux un phonographe derrière l'écran. Comme, mmh. comme le premier film que j'avais vu dans ma vie. Et quelle a été votre réaction Vous vous en souvenez encore D'étonnement extraordinaire. De tout. Et les gros plans, les travelling, parce que je crois qu'il y avait une travelling déjà dans l'époque. On voyait une figure, par exemple, une in shot. Et tout à coup, la figure qui avançait sur vous, jusqu'au mmh. gros plan de la tête, on avait la force parce qu'on croyait que... La tête venait Il... sur vous, vous ne placez pas dans l'écran, mais ça sortait de l'écran. C'est tout ce que je me rappelle. Le premier film, c'est « Un chien andalou ». Oui. Comment vous l'avez écrit Je, je l'ai écrit. J'allais faire un film avec Gomes de la Cerna. Je suis allé voir d'Ali, de vacances, j'ai eu des vacances, et avec lui, on a pensé faire chien un chien andalou à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels Un rêve de... Lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté les rêves. Mmh. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait en elle. Mmh. Alors, il a dit on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit les scénarios en sept jours. Sept jours, 7, 7 jours. Quelle était la règle d'écriture La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou d'io à la culture. C'est-à-dire, toute image qui nous apparaissait. Et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'a sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre On ne l'a pas employé, non. Le veto consiste à dire « je n'aime pas ça ». Et l'autre disait « en effet, je pas bien plus ». Ensuite, vous avez tourné le film à Paris J'ai tourné le film à Paris, oui. Avec l'argent de votre famille De ma mère. Et à qui l'avez-vous présenté quand le film a été fini j'ai fait les films sans qu'aucun de mes amis le sache, aucun l'a dit. Alors, un jour, j'ai connu un manré à la Rotonde, où la coupole venait d'ouvrir. C'est ça, la coupole venait d'ouvrir. Et là, il m'a présenté à Aragon. J'étais déjà surréaliste de, de ma de cœur. Alors Mais vous ne connaissiez pas les non, membres non, du groupe Non, non, personne. J'ai connu Manrey qui m'a présenté à Aragon. Parce qu'il il faut bien préciser, vous avez fait un chien andalou avant de connaître les surréalistes. Ah oui, oui, ah oui, oui. c'est pour ça que je suis rentré au groupe. Mm. Et là, sont, nous sommes allés sur Zouline et M. Tallier a fait une séance pour Aragon et pour Manrey. Alors mm. ils m'ont dit, acceptez, c'est un film surréaliste. Alors un mois après, on l'a joué. C'est là où vous aviez des cailloux dans, dans vos poches ah Oui, oui. <rire> C'était un film muet et j'avais mis dans un phono. j'étais derrière l'écran avec le forneau, je mettais des tango argentins et des Tristan alternativement. Et à la fin j'avais mes, mes postes pleins de cailloux. Pour si le public protestait, les jettais de cailloux. Alors là, a été un succès Il y avait le tout Paris était là. Mm. Les Noailles, les Tèles, les, les Corbusier, les Picasso, et, tout le monde. et ça a été un succès. Alors je suis resté tout à fait pâté et alors, je jetais les le cailloux. Par je... terre. <rire> je... Discrètement, <ouais. rire>